Bonjour, bonsoir à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Alex, ou alors de mon pseudo Kajura, et je suis fondateur du groupe que je vais vous présenter aujourd'hui, Les Chasseurs du Coeur. Les Chasseurs du Coeur, qu'est-ce que c'est C'est un collectif de Youtubers streamers qui se réunissent chaque année pour faire un marathon sur la saga de jeu Monster Hunter. Le marathon se déroulera du 15 au 19 juillet, et oui, nous ne sommes plus à 72 heures comme les années précédentes, nous sommes à 120 heures non-stop. Et cette année nous aidons l'association L214 qui est une association militante pour la cause animale. Pour rappel, si vous êtes mineur, n'oubliez pas de demander l'autorisation de vos parents pour pouvoir faire un don. S'ils savent que c'est pour la bonne cause, eh bien je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ça. Je vous laisse évidemment tous les liens dans la description pour pouvoir partager le plus possible notre marathon et évidemment tous les liens disponibles pour suivre L214 et les soutenir. Et je vous dis à très bientôt en live pour les chasseurs du cœur